Two, three, four. Bonjour, euh, Frédéric Thomas. Euh, donc, je suis le rédacteur de la revue TCS et également euh, l'animateur du site agriculturedeconservation.com. Euh, je suis également agriculteur euh, sur mes, ma ferme de Sologne. Euh, je pratique euh, le semi-direct et l'agriculture de conservation depuis une, une vingtaine d'années. Euh, je suis un petit peu dans ces techniques-là depuis un peu plus de 35 ans. Euh, donc à travers euh, bien, tout ce que l'on peut faire sur la ferme et les rencontres que je fais euh, en France euh, à l'étranger, euh, ça a permis de construire un, un savoir-faire, le tester, de le développer, également de, de chercher un petit peu des orientations euh, nouvelles ou des compléments, euh, ce qui nous a amené à faire euh, euh, beaucoup de couverts végétaux, euh, du colza associé, voire même réintroduire l'élevage euh, sur l'exploitation avec euh, des moutons et puis maintenant euh, des vaches allaitantes. Aujourd'hui, avec euh, euh, cette expérience. Euh, en association avec euh, Ecosystem et le Groupe France Agricole. On vous propose de suivre huit euh, sessions de webinars entre le mois d'octobre 2018 et, et le mois de juin 2019. Euh, à travers ces sessions, euh, on fera le tour euh, d'un petit peu toutes les questions, que ce soit euh, la gestion de la transition, la gestion du sol, le strip-till, l'approche euh, fertilité-fertilisation en agriculture de conservation, la localisation de la fertilisation. On parlera aussi beaucoup couvert on, on verra également ce que l'on peut faire en termes d'association en termes de plans de compagnes. On verra également euh, comment on peut arriver à associer agriculture de conservation et élevage, voire explorer de nouvelles pistes en matière de production de, de fourrage euh, en élevage, euh, voir également euh, ce que l'on peut faire dans des cultures en ligne. Euh, comme la vigne, comme l'arboriculture. La, Donc en fait, euh, à travers ces huit sessions, on fera un grand tour d'horizon. Euh, je vous présenterai ce que moi je suis capable de faire, ce que je vois, ce que d'autres agriculteurs font, un petit peu euh, les différentes approches, euh, les limites, euh, quels sont euh, les points sur lesquels il faut être vigilant pour réussir, et à travers ces sessions vous pourrez également euh, euh, interagir pour euh, poser vos questions et que en fait ces questions et les réponses que l'on peut apporter profitent à, à l'ensemble des personnes euh, qui participent. Donc euh, écoutez, euh, au plaisir de, de vous croiser euh, euh, par euh, caméra et internet interposés, euh, à défaut de vous rencontrer euh, bien dans mes champs ou dans vos champs à un autre moment.